Sylvanus, plein d'astuces J'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir évidemment une gamme en top 25 Europe sur Battlegrounds, une gamme incroyable avec Sylvanas. Sylvanas, c'est un perso délicieux tout simplement parce que déjà elle a plein de curves différentes, donc elle va faire beaucoup plus appel à l'adaptation que les autres persos, en tout cas en termes de courbe de mana. courbe de mana, c'est facilement les 5 voire 6 premiers tours, donc ça, ça va dépendre de Bob, ça va dépendre évidemment des races absentes, des races présentes, là où, bon, facile, plus de 80% ont des curves A, des curves B, des curves C. On va plutôt tendre vers la curve A, si on n'y arrive pas on va faire la curve B. Là finalement ça va dépendre de tellement de cartes, de tellement de facteurs différents, bah, ce qui fait que bah, un bon joueur va mieux jouer Sylvanas qu'un mauvais joueur. Là où il y a des persos on va dire avec une curve linéaire, bah, typiquement Rafam je pense que un bon joueur et un moyen joueur va à peu près euh, jouer Rafam de la même façon, en tout cas sur les cinq premiers tours avec la Rafam curve. Bref, et ce qui est très intéressant, surtout je trouve avec Sylvanas avec son petit pouvoir à un mana c'est que c'est un perso de tempo, mais c'est Perso qui va gagner grâce à la tempo et par la tempo, mais grâce et par, c'est différent. Je m'explique, et là, peut-être vous êtes déjà en train de vous dire, euh, c'est pourquoi j'ai regardé cette intro. <rire> c'est bien quand tu fais pas d'intro aussi. Donc, par, par la tempo, c'est à dire, par la tempo, c'est à dire, non, grâce, attendez, grâce et par, euh, grâce à la tempo et par la, oui, par la tempo, voilà, en gros, euh, on rend mobile. Alors, pas. <rire> Petit A, alinéa 7, euh, du code de procédure pénale. Euh, euh, J'allais dire quoi Ah oui, par la tempo. C'est-à-dire que par exemple, si vous jouez mecha, si vous jouez euh, quelque chose à base de bouclier divin, c'est vraiment ce plus de plus 1 qui va vous permettre de compoter vos déflectos, de compoter vos crépitants, de compoter vos dragons de 1. Même vous pouvez jouer, une, une, on va dire, un archétype dragon sans forcément bouclier divin, avec les goza et tout, mais voilà. Cet archétype, finalement, va être boosté. Et c'est un boost qui n'est pas euh, négligeable. Pour le coup, va être boosté par le pouvoir heroic. Donc là, vous gagnez par la tempo. Vous faites une vraie compo par la tempo. Et la quête aide aussi. Mais c'est ce qui diffère, on va dire, cette méta des méta précédentes. C'est que maintenant, on peut jouer Taverne 3 et gagner un lobby. Avant, ce n'était pas possible. On faisait top 8. Et on gagne grâce à la tempo. Un peu comme un omu. finalement, ce pouvoir héroïque va vous permettre... De, de tenir les combats, là où au mieux elle va faire un achat en plus quand elle va up, là on va donner de la stat en plus et ça nous permet finalement d'aller facilement en taverne 5, en taverne 6. Donc il y a vraiment deux, deux, deux gameplays, ça dépend évidemment des races et de, ce que vous, de la quête aussi évidemment et de ce que vous avez envie de faire de la game, mais si jamais vous avez envie de vraiment rester taverne 3, taverne 4, vous pouvez le faire grâce au pouvoir et vraiment le pouvoir aura beaucoup de puissance. Et si jamais vous avez envie de monter en taverne, bah vous pouvez le faire et le pouvoir va vous permettre de gagner les combats, faire un up. Être taverne 5 et quand même gagner contre quelqu'un qui est taverne 4 grâce à ce plus de plus 1. Et ça c'est très très intéressant. Bref, c'est un très bon perso, vous l'avez deviné. Mais vous ne, le savez, vous ne savez pas la jouer. Et bah vous allez découvrir ça dans la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Pas de Murloc, pas de Pirate. Intéressant. Pas d'Uran, donc Mecha un, un peu moins fort, mais quand même fort. Et là on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut jouer dans cette game Il y a les bêtes. Et un peu de Big. randas Shara je dirais J'ai eu un petit déclic avec Sylvanas. Je vous explique. Euh, J'ai imaginé un. Je pense que dans cette game, ça peut vraiment bien fonctionner. Un entour entourlooper, Calégos. Qu qu Parce qu'en vrai, il n'y a pas murloc. Il n'y a pas euh, big, euh, on va dire, pirate. Donc il ne peut pas y avoir des 4000, 4000 en face. Donc en fait, il y a dragon. Il y a démon, et il y a bête. Donc je pense qu'on peut partir sur cet archétype. Après, évidemment, il y a aussi Big, Big Démon qui peut être très très fort. Mais Big Démon, il faut terre, donc ça demande plus de... Calégo... J'ai dit Tarek Goza ne le dites pas aux autres, mais que... euh, Tarek Goza Ou j'ai dit Calegos pour Tarek... Tarek Goza Enfin, vous m'avez compris, Taverne 3, là. Le Tarek. Et, euh... et en fait, avec le pouvoir, ça peut être assez intéressant. Donc voilà. En fait, je suis parti de... Vous voyez mon, ma séquence Tout à l'heure, quelqu'un demandait une très bonne question par rapport au palier des 8K. Euh, quelles sont les choses à mettre en place pour finalement passer ce palier qui est un blocage pour euh, bah, tous les joueurs bah, C'est ça, entre autres. Regardez les races qui ne sont pas là. Et en fait, en tirer des compos. Faire des combinaisons dans votre tête de compos. Et vous dire, bon, en fait, cette compo-là elle peut être intéressante. Et à partir de ça, c'est le je décide de mon personnage, vous voyez. Parce qu'en soi, je pense que la. la, la euh, comment elle s'appelle La chef des nagas, elle est meilleure en termes de perso. Je pense que le. Je sais plus son nom. Ashara, pardon. Je pense qu'Ashara, c'est meilleur que Sylvanas. Mais par rapport à ce vers quoi je vais tendre, alors ça veut pas dire que je vais jouer ça, mais je vais tendre vers. C'est meilleur. Donc ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Alors vous voyez là, ça, moi je, déjà ça m'a pris du temps. Et pourtant je le fais naturellement. C'est strong. Pas ça moi en vrai. Bon ce qui m'ennuie c'est qu'il y, euh, y a du déchet quoi. Après, on a envie que ça meure pour faire le pouvoir. Ah voler une 1, ça donne vraiment envie de mourir. Est-ce qu'on va vraiment faire le pouvoir au prochain tour Ah, je pense qu'il faut, il faut, il faut tenter quand même. Ouais, je peux poser Clanto looper, mais en même temps... La question c'est est-ce que je peux voir prochain tour Ouais le chat peut-être pas <rire> J'accepte de me faire taper ouais. bon, Pourquoi ne pas prendre la 1-3 vu que tu piques les démons bah, Elle est pas forte en hein, Démon. scolaire c'est redevenu une carte très faible du jeu j'ai de nouvelles recrues à okay. vous proposer. Mais... Jouer des dragons ou des nagas Là le problème c'est que j'ai joué un dragon et pas un naga. Je pense qu'on va prendre ça parce que c'est incroyable. Surtout dans mon archétype Même si c'est très très lent Normalement j'ai la tempo avec le personnage Je prends ce dragon et je prends ça Ah, plutôt lui en vrai Ouais, on va faire ça, euh, ça devant peut-être, Ok. là au prochain tour on peut accepter de vendre quelque chose, non le petit scolaire il est il est rarement bien, alors il y a des spots où il va être pas mal, les spots où on va bah, faire une Chinese par exemple, rester taverne 1, alors on reste de... plus trop taverne 1 maintenant. Mais euh, parce qu'il n'y a plus les buddies, hein. Le fait de, taverne, de rester c'est 1, c'était pour les buddies. Ne le dites pas aux autres, mais que vous Oula. Le problème, c'est qu'on va perdre ce combat. Mais on perdra normalement pas ceux d'après. Je pense. On ouais, peut faire égalité hein, si ça tape à gauche. Ouais, nice. Après, on n'aurait pas pris beaucoup. Hein. Ah, pas des trucs fifous. Hein. Bah, peut on va up. Peut-être qu'on veut une héroïne, non L Héroïne, c'est pas mal avec. Euh... Après. Pff... Ouais, vite fait. Est-ce qu'on veut tonter en tour On veut tonter en tour À taunt -taunt. Je vous souhaite un On va faire ça, je préfère garder une 3-2 taunt qu'une 3-2 non taunt, parce qu'en vrai le chat il aurait été 3-2 non taunt Bon, tout ne meurt pas, mais le pouvoir reste quand même très intéressant. Merci Pukama pour le soutien. C'est gentil, merci infiniment. Ok, bon. Là, il y a deux écoles. Soit on ne roule pas notre carte, si on considère que up pouvoir est très intéressant, sachant qu'en 24, on a une cinquième créature qui arrive. Lui, là up. Je pense qu'avec ça, on gagne. Allez. Super, enfin mon stock de ok, qu'avec ça on gagne. Donc ouais, t scolaire vraiment, il y a des spots qui sont intéressants avec, mais il faut pas trop le considérer. Même dans un archétype Big, parce qu'avant c'était le pilier de l'archétype Big Démon. En fait, on avait souvent un ou deux t scolaires dorés. Ou un doré, un non doré. Le 4 à la Et il y avait souvent un Big Fernal. Maintenant... On peut jouer big sans ça. Déjà parce qu'il y a... En fait, ce qui a changé l'archétype big, c'est le contre -maître. Parce que maintenant, avec le contre on peut jouer des Urzules. Avant, Ursule était une carte extrêmement faible. Et on peut jouer des Gangropter. Gangropter, ça a toujours été une carte faible. Hein. Mais maintenant, c'est une carte extrêmement puissante. Dans certains spots, évidemment, quand il n'y a pas Murloc. Et avec contre-maître. Donc en fait... Le, le côté euh, j'ai un petit scolaire j'achète un démon, je le revends, j'achète un démon, je le revends, c'est plus assez fort. Déjà parce qu'en termes de stats, ça se fait battre aussi par Théotard. Parce que Théotard, il achète une carte, il la revend, il fait plus 6, plus 6. Nous, en achetant une carte et en la revendant, on va faire plus 4, plus 4. Et si on a Big Fernal, on fait plus 5, plus 5, vous voyez. Bon, à, part, à, à, à moins d'avoir vraiment le setup avec euh, les... Euh, euh, avec, euh, comment ça s'appelle euh... Avec Urzul, Doré ou ce genre de choses bon. ah. ah zut Ça c'est vraiment strong hein. Après ça va pas trop avec ce qu'on est en train de faire mais pas. Non c'est ok. Ah. Sur un tour 7. Non. Ça c'est bien. Ah, c'est ça que je voulais moi. Je pas pouvoir, on s'en moque. Ok, nice. Ouais, Pachemar, ça fait des cartes en main. Ouais, Pachemar, ça fait des cartes en main. Ok. Ouh. Je voulais pas la brute ici. Les micro-robots comptent dans la quête euh, Non la quête c'est que les cartes en main Bon a priori notre plan de jeu A Vous voyez c'est pour ça que j'ai dit il faut tendre vers mais il faut pas jouer Donc notre plan de jeu on va dire à base de dragon et tout Bon il a pas fonctionné Je pense que là c'est trop tard pour le forcer Donc on va partir sur euh, bah, d'autres plans de jeu et on les a pas encore les cartes clés. C'est quand même pas mal. Il va me l'acheter lui. Ok. Bon je me demande En fait si je passe ce combat Je pense qu'il faut euh, Aller dans la taverne 6 tout de suite Et aller chercher le gangropter à la main Après il y a toujours le, la possibilité De jouer avec l'Elisa Salut Sugi Pense-tu possible de lire à haute voix les textes des pouvoirs et des quêtes en regardant via tel C'est compliqué de lire. Ah non, c'est compliqué parce que... C'est horrible, petit loup, mais... Déjà, j'ai installé un... C'est enfin, un des rares streams, en vrai, hein, sur Twitch où j'ai je... installé un... un logiciel pour que vous puissiez voir les, les cartes en passant la souris dessus. Si j'explique toutes les cartes, ça va être trop compliqué. Bah, en fait, ce qui ont l'habitude du jeu, c'est-à-dire 99% d'entre vous vont... Ça va faire trop d'informations, sachant que je donne déjà beaucoup d'informations techniques sur le jeu. Désolé. Hein. Et ça risque d'être euh, inaudible après, je pense. On va prendre à perdre. Hein. que. était oh, pas loin hein. Après on prend pas un million hein. Bon ça va dépendre De ce qu'on a là C'est vrai qu'il y a aussi Des 5 qui peuvent nous intéresser euh... <rire> On ferait pas up pouvoir Si je crois C'est un peu greedy là mais Là, le, le pouvoir, il est quand même assez, assez fort. Ah, le pouvoir est quand même assez fort ici. Et... On est dans une situation où... À part jouer Gangropter, je vois pas trop. Parce que même Massacreuse, si on nous la propose, elle est quand même très très lente. Donc en fait, pour moi, c'est soit on reste Taverne 5, on roll pour... Élise qui nous donne une taverne 6. Pour... Non, juste la quête. Ah, pardon. Euh, la quête, c'est masque. Il faut avoir euh, 5, 25 cartes dans la main pour ajouter Massacreuse. Et doubler les effets de fin de tour. Donc voilà, l'idée, ça va vraiment être d'aller chercher ça. Euh, je pense que c'est le... Dernier archétype, en général tour 8 c'est là où, voir tour, ouais, tour 8 je pense max, il faut choisir un archétype. Là j'ai essayé de partir sur ça, enfin sur les dragons, j'ai essayé de partir sur peut-être quelque chose d'un peu plus ménagerie. À un moment bon, on n'y arrive pas donc euh, tour d'avant, à partir du moment où j'ai fait ce up, bah, j'allais souvent refaire le up pour Gangropter. On va pas prendre beaucoup. Bah c'est l'avantage c'est que notre board il est quand même assez intéressant bah écoutez pas me voir on a pris 5, on a 25. En deux combo, on a pris 10, on a fait double up. C'est un troll là non Non, ça, on prend pas ça. On reste sur notre, euh, notre gang gros Ça c'est bien, pas grand gros mais c'est très fort Ah Ça convient non Ou alors c'est ça avec ça En vrai je prends déjà l'info de ça Je pense que je vais déjà prendre l'info de ça ah, j'aurais pu pouvoir maille... Ah non, mais je veux pas forcément pouvoir en vrai. Tout dépend si j'ai terre ou pas. Ah, il a pas Gangro. Il y a pas Gangro. Faucheur, ah, maîtresse, Goldrin. Bon, Faucheur. On prend le Sahara. On faire ça Bon Bien taper ça Allez pour le pouvoir euh, Si vous triplez vous, vous le faites plus sur les cartes Qui sont mortes au tour précédent Donc ça faut le savoir vous voyez Donc euh, là si je faisais ça Après avoir triplé Ça boostait plus mes, mes petits loulous Je joue contre le mort ici, donc c'est plutôt cool. Ah non. <rire> c'est la limite. Ok. On veut une massacreuse. Une race, deux races, trois races. Je pense c'est ok. L Amalgame a du sens. Je que non. Bah oui, mais pas assez bien pour que ça, ça en ait. Ah j'ai envie de prendre l'hydre mais c'est un peu tard non Un peu tard mais en vrai c'est bien. Ah merde, my bad, j'ai gardé ça. Bon, ordering lul, mais c'est pas grave. Ok. Euh, ça, là-dessus, je pense. entre les deux petits loulous. On peut même mettre un comme ça, first. Bon, bah écoutez, on part, ça part de là. Hein. C'est tour 11. Ça se joue, double Massacreuse Non, ça se joue pas. Mais c'est juste parce que j'ai une quête. Au prochain tour, j'ai euh, Massacreuse dorée. Et qui fait les effets deux fois. Donc en gros, là on survit, et ensuite on joue contre le mort, et on a un super setup. Bon bah finalement je suis revenu entre guillemets à mon deuxième plan de jeu que j'avais prévu. Bon, c'est... Je l'avais plus prévu théoriquement que concrètement, hein. le deuxième plan de jeu, je jouais ménagerie. Mais bon là c'est trop compliqué de, de se dire je vais, je vais trouver un rat, je vais trouver un baron avec ça, enfin... À un moment, on joue aussi avec ce que Bob nous propose. Hein. Même si c'est moins fort que ce qu'on avait prévu. Il ouais, faut survivre, mais en vrai, mon board, il est sympa. Il est pas incroyable, mais il est sympa. J'aurais préféré quand même jouer Gangropter. Et évidemment, jouer Ara... Euh, dragon et, euh, et baron c'est la, et, et, enfin, euh, et c'est la, ça aurait été la meilleure euh, on va dire combinaison du jeu enfin combinaison dans ce, dans ce setup là hein, dans un setup avec des bêtes et sans poison ça aurait été juste dingue on peut pas choisir faut tendre vers mais pas choisir ça c'est important hein, je vous saoule avec ça mais c'est la clé du jeu hein. tendre vers mais pas mais pas choisir enfin pas forcer quoi Ok. Bon. On a 21 sur 25. Là, il faut qu'on y soit, hein, par contre. Hein. <rire> Sinon, c'est con. Donc, là, quitte à acheter. Euh... Ah, zut. Quitte à acheter 3 cartes. Bon, ça, c'est bien. Il ouais, faut qu'on achète 4 cartes, c'est ça. Après, on peut acheter des trucs qui mettent des pièces en main. Ça va être compliqué en vrai, 4. Non, c'est faisable, non Non, c'est faisable, mais il faut virer euh, ça, je pense. on va jouer avec ça en vrai. Un cadeau pour C'est une sacrée armée que vous formez là. Ouais, ça me parle. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Ouais, ça me parle Je hein. pense qu'on va partir là dessus C'est bien d'avoir une mounted dans une compo comme ça Parce que parfois La Tarek elle peut manquer un peu de patate En attendant du moins que la Massacreuse fasse son effet Donc là elle manque pas trop de patate J'aurais pu presque virer Leroy pour le pouvoir Mais Je savais pas si on, à la toute fin il Faudra pas virer Massacreuse pour mettre un Leroy donc ça. Alors s'il y a des gros tu à passé par exemple une, typiquement une compo démon qui peut jouer un énorme Urzul 200-200 ça va être pas mal de rentrer le bon bah finalement on revient là dessus et c'est un, un peu ménagerie aussi enfin c'est plus ménagerie que combo mais en même temps il y a quand même de la combo c'est rigolo Comme quoi tout s'est mêlé, tout s'est mêlé. <rire> tout s'est mêlé dans cette game. Okay. Bon là en vrai on joue plus trop grand chose. Tripler ça. Ouais, c'est assez rigolo en vrai parce que ça permet d'avoir un peu de finesse dans la compo. Normalement il n'y a pas de finesse, c'est juste des PV, mais le fait d'avoir un cleave en vrai ça peut être pas mal, ça peut nous permettre de.. de battre les grenouilles, peut-être. Je suis un peu boardlock une sacrée armée que vous formez là. là je le garde pour euh, si jamais je triple un baron par exemple Après il faudra virer quelque chose mais Ah, il y a... Ouais remarque il joue livre de cuisson Il peut avoir des cleaves Est-ce qu'on veut euh, Crotal là-dessus on, on peut le prendre en main au pire Ah ouais, il y a de la gourmandise hein, dans ce board hein. Il y a vraiment de la gourmandise Et en fait la mantide Elle est intéressante aussi parce qu'elle elle me permet D'avoir un autre taunt Comme ça si jamais il commence avec l'Iroï, Il peut viser la mounted et pas mon entourlooper le Tarek Nice. Bon, elle est relou quand même ça ça ça maman après elle invoque des créatures qui sont pas folles non plus mais Il meurt là, ah, il y a moyen hein. je pense qu'il, ah quoi que, ah non, je sais pas où ça tape ça, c'est bon, ah il meurt, bon, c'est pas mal de le tuer lui parce qu'il était devant les autres, après il a tué des gens qui sont morts, hein. il a tué des gens qui sont morts, euh, Poké. Bon continuez sur votre lancée. <rire> x2. Non. Euh, non, non, mais c'est fort quand même. Mais je, je pense que c'est moins fort que là. Il y a des choses qu'on a envie de virer. C'est dur. Je pense que ça, je ne veux jamais la virer. Impossible un démon. En fait il faut toujours voir le plus et voir le moins. Dans le sens où par exemple ici si on décide de. Après il est à combien Il est à 16. En fait il y a un spot où genre on vire ce baron. On fait Uther sur elle. Euh, ça Trotal là-dessus. Peut-être ça a du sens. Hein. Allez, let's go. Allez let's go En fait je me dis que Là j'améliore quand même mon bord en faisant ça Et que à 16 je peux lui mettre les 16 pour le tuer Donc en fait j'ai envie de jouer le finish sur ce tour Voilà Bon a priori non Et, et j'avais envie de jouer le finish sur ce tour Je meurs là non ah quoi que. Lui il a du mal à me tuer quand. même. Bon l'avantage c'est qu'on sait qu'on est large devant. Euh, est Ce qui me tue pas là. Il a 6, 7, 8. Non, on peut pas me tuer. Ok. Bon maintenant on a l'info sur son board. Donc en vrai on peut considérer que l'Iroil est super... Après j'aimerais bien un autre taunt. Est-ce qu'on a vraiment envie de ce baron ce baron c'est quand même vraiment fort. On virait elle. Là il faut savoir comment on gagne. Est-ce qu'on gagne en deux fois Est-ce qu'on gagne en une fois euh... Je vais l'acheter ce baron. Au pire je le virerai si je trouve un taunt. Oh wow Attends, il a pas un... Ah, je sais ce que je vais faire. On s'en moque. C'est ça. En fait, je vais pas le jouer, mon baron, je crois. J'ai envie de garder mon tonne de... Ah, quoi que. Ah, Tiens, on va faire ça. Là, on peut, Là, on peut jouer 100% de l'étal. Hein. 100%, 100%, je pense. Pas loin. Descends. En fait, il est pas assez haut en pv pour que je puisse considérer des setups en 2-3 tours c'est à dire un setup où juste je reste en statu quo et j'essaye vraiment de créer le setup parfait là j'accepte entre guillemets de perdre des pièces parce que ben 16 vu ma compo je peux lui mettre les 16 merci Minetar pour le prime merci beaucoup Bon oh bah finalement on a fait la compo qu'on voulait faire. Bon même en mieux. Hein. Et oui cette quête elle a été très lente mais grâce au pouvoir j'ai pu créer un équilibre. C'est important les équilibres dans ce jeu. La quête était pratiquement infaisable mais j'avais l'équilibre de mon pouvoir et mon pouvoir m'a permis de up. Mon pouvoir m'a permis de tenir. Alors c'est pas un pouvoir qui fait gagner. Hein. Qui fait gagner c'est la compo. Mais la compo j'ai pu la faire grâce au pouvoir. Nice. Belle game. Belle game de Sylvanas. Et vous voyez, le choix du perso a été important là.